Non, non, non, non, non, non, non, non, J'y tiens, on fait une checklist. Ça sert à rien, on en a déjà fait une tout à l'heure. Ça va, ça prend 5 minutes et après on est tranquille. T'avais dit ça la première fois aussi. Ouais, bah c'est sûr que si tu te bouges pas, ça peut prendre toute la journée. Oui, oui, bon, ça va, c'est bon, on va la faire. Ouais, alors, on commence par. Les loges Check. Le canapé Check. Ouais, c'est important ça le canapé. La scène Check. Le public non, ça, ça, il Eric, est, il est pas encore là, le, le public. Ah oui, oui. Bah oui, le live, c'est la semaine prochaine, Eric. Et pour être plus précis, hein, c'est le vendredi 2 juillet à 21h sur Twitch. Puis tiens, d'ailleurs, là, le planning, tout ça, faudrait préciser comment on s'organise, là. Ah, alors, du coup, on a Blue Links qui va arriver à 15h, pour la répète, mais voiture JB pourrait être là qu'à partir de 17h. Donc il aura rien à faire pendant 2h, euh, Blue Links. Donc, mais pensé... c'est pas de ça que je te parle. Faut dire aux gens tout ce qu'on a prévu la cérémonie, les cadeaux, tout ça, quoi. Ah! Bah, ben, on commence à 21h avec un pré-live, on enchaîne sur la cérémonie, et après, on reste un petit moment avec les gagnants, et, et j'aimerais bien les interviewer, ça serait cool. Ah, oh bah ben ça, ça dépend pas de nous. Ah oui, mais oublie pas, après la cérémonie, on a des trucs à faire gagner aussi. D'ailleurs, on, on en est où au niveau des cadeaux Alors, pour les cadeaux, ouais, on fera ça en fin de soirée, après la cérémonie. Alors, faudrait préciser pour les inscriptions aussi, non Et bah ben là, maintenant, hein, tout de suite, les gens ils peuvent s'inscrire via le formulaire dédié dans l'article allo.fr. Ok. Faudrait juste faire le listing des cadeaux qu'on a à faire gagner aussi. Ouais bah t'as raison, on peut commencer par celui de Venom117. Il nous a fabriqué une statuette d'Arbiter en résine mais qui déchire quoi. Modélisée par ses soins, imprimé, peinte maison, un truc de ouf. Faut vraiment aller voir ça. Elle est classe ouais. On a aussi Doberman Studio qui a créé les jeux mobiles Spartan Runner et Spartan Firefight qui va offrir des codes pour télécharger Spartan Firefight sur Steam. Et il n'y a que sur Steam qu'on peut jouer au mode multijoueur de Spartan Firefight. Donc c'est plutôt cool. Et attends, c'est pas tout, on a encore des lots physiques. Déjà, on a un lot Mythos à faire gagner. Et un OST euh, vinyle halo 5 aussi. Et alors attends, ça c'est sans compter tous les autres petits cadeaux qu'on a. Hein. Le formulaire, c'est bon Il est au point Ah bah ouais, ouais c'est bon. Et puis on fera un tirage au sort parmi les inscrits en fin de soirée. Euh, pop, pas plus compliqué que ça. Bon bah je crois qu'on est plutôt pas mal. Et puis ça, c'est sans compter toutes les surprises que réserve la cérémonie. hey Spoil pas, spoil pas. Oh, ça va. Et d'ailleurs, à la... Yep, yep, yep, yep, yep. D'ailleurs, c'est bon tout est prêt de ce côté. Bon bah du coup il nous reste quoi à faire Bah je crois que j'ai vu une tireuse pas chère. Ah Ah oui oui Il va falloir tenir toute la soirée. Hein. Bon bah c'est parti alors Bon et oui alors je te disais, c'est con parce que Blue Lynx il va arriver à...